50e jour sous l'ère Macron. Je sais pas toi, mais moi j'ai comme une impression d'avoir vécu des années déjà sous le règne macroniste tellement c'est long. Salut l'internaute. Pas un jour ne passe sans énormité qui sort tout droit de la bouche du nouveau roi soleil le chaos, ou de son abruti de premier ministre, sans compter sur l'armée de médiocres qui marchent bien droit dans le rang. Franchement, c'est un supplice déjà rien qu'à les écouter. Et même quand tu ne veux pas les écouter, même sans télé ni radio, même en étant loin de Paris, tu n'as pas le choix. Macron fait du tennis et un super revers par ici, Macron fait de la boxe par là, Macron blanchit les phalanges de Trump, oh mon dieu, Macron porte une super cravate, Macron monte les marches 4 à 4, Macron emménage à Versailles, Mac oh, oh oh oh, misère Quoi Il y vit pas encore T'inquiète, ça va pas tarder. Tout ce dont les chiens de garde médiacrates usaient pour diaboliser Mélenchon, tout ce que nous craignons si Le Pen était élu, se réalise sous Macron. Fabuleux. Un véritable et inédit culte de la personnalité s'érige chaque jour et nous glissons plus vite que prévu vers une sorte de totalitarisme 2.0. Comment nommer différemment un pouvoir politique qui se concentre de plus en plus Qui flirte avec les puissances financières du CAC 40 qui muselle une partie de la presse, attaquant les rares qui osent dénoncer les projets antisociaux et écocides du gouvernement, qui prévoit de gouverner sans parlementer, donc sans démocratie, qui refuse les interviews préférant des déclarations à Versailles qui coûtent des centaines de milliers d'euros d'argent public, qui souhaite inscrire l'état d'urgence dans le droit commun, acte qui s'apparente à ouvrir la boîte de Pandore, comment autrement que par le déni généré par la peur nommer différemment les choses S'installe alors jour après jour une atmosphère grise et glauque qui éloigne la république française d'une société égalitaire et juste qui profiterait à toutes et tous. Bon, sauf peut-être pour les despotes en herbe et autres monsieur Burns. Excellent. Non, selon Macron, l'égalité et la liberté se limitent au simple fait d'entreprendre afin de s'enrichir matériellement. Signe d'une réussite évidente et de l'accomplissement de toute une vie, selon lui. Enfin, d'essayer d'entreprendre, car si nous y sommes tous appelés, nous serons 99% à échouer. C'est logique, car pour qu'une personne s'enrichisse sans limite, il en faut des tonnes qui s'appauvrissent sans limite. Mais en guise de l'autre consolation, posséder deux iPhones et vouloir en posséder trois, voilà le message délivré par le président de la République française à toute une génération déjà perdue et abrutie par des années d'idiocratie. Fairphone, une petite entreprise de smartphone éthique et éco-responsable, a piqué Macron récemment dans un tweet. Ça m'a fait marrer, mais aucun média n'en a fait écho. Étrange. En gros, espère toute ta vie devenir riche et en attendant, fais comme si tu l'étais, en consommant comme un gros porc des produits de merde fabriqués par... Euh... On s'en fout. Et puis si tu ne deviens pas millionnaire avant tes 30 ans, c'est exclusivement de ta faute. Tu n'as pas assez travaillé, tu n'étais pas assez dévoué, tu n'es qu'un moins que rien. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. C'est lors de l'énégoration de la station F, un gigantesque incubateur de start-up parisien, que notre petit despote encravaté a prononcé ces mots puants. Ce n'est pas un dérapage, ce n'est pas une erreur, une langue qui fourche, une tête en l'air, non C'est une idéologie, une vision du monde intrinsèque à sa classe sociale de parasite. Oui ce sont des parasites, et je mâche mes mots, car ils véhiculent et normalisent une violence sociale hors norme. Ils travestissent tous les mots, parlent d'intérêt général, de bien commun, alors qu'ils font tout le contraire. À l'image de Sarkozy, père spirituel de Macron, qui illustrait la réussite en la possession d'une Rolex avant 50 ans, Emmanuel Macron, lui, impose l'image d'une réussite via la création d'une start-up avant 30 ans dans l'objectif de devenir millionnaire, hein Sinon ça sert à rien <rire> À quoi bon, hein J'ai dit qu'il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaire. Jeudi dernier donc, à la station F, aux côtés d'Anne Hidalgo et de Xavier Niel, Emmanuel Macron tenait un discours complètement démagogique, mensonger, faisant le pont, l'amalgame, entre son ascension et la réussite d'un chef d'entreprise. Preuve de la confusion consciente ou inconsciente entre le privé et le public. Il se présentait alors devant toute une foule de futurs petits Macron comme un entrepreneur ayant réussi seul contre tous. Hein, tiens. Alors qu'en réalité, il aura fallu une campagne marketing de dingue, financée par une levée de fonds révélée par euh, Mediapart, inédite de millions d'euros directement issus de ses contacts dans la finance pour qu'il soit élu. Sans compter sur l'écrasante majorité des médias dominants qui lui ont fait sa propagande de manière continue. Ces derniers étant propriété d'une poignée de milliardaires industriels, y recrutant des armées de journalistes et cadres médiocres jouant le jeu. Profite et tais-toi, voilà leur devise. Un pays ne se gère pas comme une entreprise et pourtant c'est vers cela que l'on va. Pour Emmanuel Macron et son monde, tout comme pour Hélène Rossino par exemple, candidate malheureuse en marche en Meurthe et Moselle, la France doit se gérer comme une grosse start-up dans une opacité totale et légitime selon eux et même quand il s'agit de revoir les lois afin de réintroduire des pesticides mortels. Depuis quelques décennies, c'est de plus en plus le cas et nous en voyons déjà les effets pervers. La privatisation des services publics en masse donne des résultats catastrophiques. Des services moins bien gérés, moins accessibles, devenus plus chers et créateurs d'inégalités alors qu'ils sont nécessaires à la vie en société, de manière égale. Mais privatiser les services publics rapportent des millions, des milliards aux privés, aux actionnaires, qui eux engrangent des millions et des millions de dividendes chaque année, sur lequel ils ne payent pas d'impôts, impôts qui sont censés financer les services publics, qui du coup ne fonctionnent moins bien, qui du coup sont privatisés, qui du coup enrichissent encore plus les actionnaires, qui du coup ne payent pas leurs impôts, qui... c'est une spirale infernale. J'en parle dans ma vidéo, le projet Macron, ainsi que les autres que j'ai posté ensuite. Macron et ses semblables cultivent la confusion des mots. Ils souhaitent nous tuer au travail pour pouvoir s'enrichir sur notre dos, sur notre travail, sans avoir à travailler eux-mêmes, tout en faisant croire que ce sont eux qui travaillent le plus, pour légitimer ainsi leur richesse indécente, pour qu'on les envie, travaillant donc toujours plus pour s'en rapprocher, sans y parvenir, créant alors frustration et division. La recette parfaite pour contenir toute révolution populaire, la boucle est bouclée. Car non, ils ne travaillent pas, non, ils ne sont pas légitimes de gagner des millions, des milliards et de les planquer dans les paradis fiscaux. Ce sont des tricheurs, des voleurs, des menteurs, des fraudeurs, des parasites. Cette minorité de personnes coûte plus de 80 milliards d'euros par an en perte d'impôts à la France. Argent que vous devez, vous et moi, sortir de nos poches déjà bien pauvres pour compenser et faire fonctionner le pays. Sans compter le coût philosophique et idéologique qui est plus pervers et plus lent qu'ils apportent. En gros, cette classe, cette caste, a réussi à gangréner la république pour pouvoir l'utiliser comme bouclier pour se protéger, nous asservir et éviter la justice. La perversion de la cité commence par la fraude des mots, disait Platon. Voilà, et depuis, rien n'a vraiment changé. Nous sommes toujours trop nombreux, soit à nous faire avoir, soit à ne pas juger utile de nous battre, englués dans la peur, le déni, l'erreur ou le confort. Disons-le, répétons-le, acceptons-le, SMICAR ou cadre supérieur, nous sommes exploités par des puissants qui le sont parce que nous acceptons d'y être soumis, de travailler pour eux, pour les rendre encore plus puissants. Si M. Burns est la première fortune de France, M. Bernard Arnault, c'est parce que nous achetons des produits Kenzo, Louis Vuitton, Sephora, Carrefour, etc. et que nous lisons le Parisien, aujourd'hui en France, qui lui appartiennent, où travaillent des gens comme nous, sous-payés, soumis, ou des cadres jouant le jeu, du profit était-toi. Bernard Arnault avec son groupe LVMH n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est simple, il suffit de le savoir pour pouvoir boycotter ces entreprises et pouvoir en choisir d'autres, plus libres, plus locales, plus respectueuses de l'humain et de l'environnement, pour que la fortune et donc les pouvoirs de M. Arnault s'écroulent et arrêtent de peser sur notre démocratie. C'est simple non Il suffit de le savoir pour choisir, décider ce que nous faisons plus depuis très longtemps. Et ça tombe bien parce que le savoir c'est la seule richesse inépuisable que l'on peut partager sans limite. Alors engage-toi. Sois curieux change tes habitudes en en choisissant d'autres, plus vertueuses. Tes choix de consommation du yaourt au smartphone, tes actions de la plus petite à la plus grande participent à changer le monde. Ouvre ta bouche, parle, crie, manifeste ton rejet de l'injustice. C'est vital, je te l'assure. Et c'est comme ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Alors, qu'est-ce qu'on attend <rire> J'aime bien qu'on s'approche comme ça tous les deux, dis donc. Mm -hmm. N'oublie pas de mettre un petit like sous la vidéo si tu as apprécié celle-ci, de la partager tout autour de toi. Et bien sûr, commente et abonne-toi à la chaîne. On a encore mille choses à se dire, mille choses à partager ensemble. Le combat continue, le combat ne fait que commencer. Et j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi, on a besoin de l'un de l'autre. Tous ensemble, on fera la révolution. Bisous.